Adieu soit la gloire. Yes. Adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire. Adieu la gloire. Adieu soit la gloire. Bonsoir, Georgette. Adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire, pas un ben, homme, mais adieu. Adieu soit la gloire. Oh, adieu. Adieu soit la gloire. Adieu la gloire. Adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire. Oh, je t'en Seigneur. Adieu soit la gloire. Euh, adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire. Alléluia dieu soit la gloire à Dieu soit la gloire oh, mon père adieu la gloire adieu soit la gloire adieu la gloire à la gloire, adieu, la gloire.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 Adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire. Adieu la gloire. Adieu soit la gloire. Mmh. Adieu soit la gloire. à la gloire Adieu, Dieu soit la gloire Adieu, soit la gloire à Dieu soit la gloire adieu soit la gloire à Dieu gloire Frères et sœurs en Christ, shalom Que le Seigneur soit avec vous en ce soir. Que la paix du Saint-Esprit soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai à cœur de chanter ce cantique. Celui-là même qui ressasse la gloire de notre Seigneur. Celui-là même qui nous rappelle qu'aucune gloire ne nous revient. Celui-là même qui nous rappelle que quoi que nous puissions faire, quoi que nous puissions être, quoi que nous ayons pu accomplir, quoi que nous aurions pu aider, quoi que nous ayons pu acquérir, faire, ce que nous aurions pu même penser, là où nous sommes allés respirer, marcher, là où nous avons pu même être reçus, que toute la gloire vienne à notre Seigneur. Car nous ne méritons rien, nous ne sommes rien, si ce n'est que par lui. Alors ce soir, il mérite toute la gloire, il mérite que nous le la ramenions. Toutes les fois où les hommes ont voulu vous encenser, ou nous encenser, rappelons, à toute l'humanité, que la gloire revient à un seul nom, à celui de Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Oui, pour que nous puissions être sauvés, pour que lui seul, son nom, soit glorifié. Alors ce soir, chantons la gloire de notre Seigneur. Adieu, soit la gloire. Adieu, soit la gloire. Avec moi, chantons. Adieu, soit la gloire.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 Il n'y a pas même un maréchal, il n'y a pas un directeur, il n'y a pas un chef, patron, pasteur, prêtre ou n'importe quelle autre autorité spirituelle que nous, nous accordons sur nos vies qui mérite d'être glorifié comme notre Dieu. Lui seul mérite d'être glorifié, lui seul mérite d'être honoré, lui seul mérite d'être élevé. Voilà pourquoi mon cœur a la joie de pouvoir élever son nom ce soir. Et la seule gloire revient à notre Père. À Dieu soit la gloire. Adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire. Repasse ça dans ton cœur. Adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire. Adieu seul à lui seul. Adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire, alléluia. Adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire, alléluia. Adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire. Adieu, sois la gloire. Adieu, soit la gloire, papa, prends la gloire. Adieu, soit la gloire, mon Dieu, mon roi. À toi et la gloire, mon Sauveur. À toi et la gloire, mon Jésus, À toi et la gloire, oh. je te rends la gloire, je te donne. Je te rends la gloire, je te donne à toi et la gloire, mon papa. Je te donne à toi et la gloire, à toi et la gloire, alléluia. Je te rends la gloire, je te rends la gloire, alléluia. Je te rends la gloire, si ce n'est lui. Qu'aurions-nous pu accomplir Si ce n'est lui, aurions-nous même pu avoir le souffle de vie ce matin Si ce n'est lui, même ne serait-ce que mettre un pied au sol, est-ce qu'on aurait pu, si ce n'est lui Aurions-nous même eu le privilège de pouvoir être consacrés pour lui Aurions-nous même eu le privilège d'avoir la voix pour l'adorer Si ce n'est lui, aurions-nous même, même avoir des pieds, des jambes, des mains, une faveur, une grâce, une opportunité Si ce n'est lui, même les connexions divines dont il nous fait grâce, est-ce qu'on aurait pu avoir des familles, des enfants, des conjoints, si ce n'est lui, aurions-nous même pu avoir la foi. C'est un don, c'est une grâce. Et pour soi, je ne peux pas me taire. Pour ça, je veux élever son Saint-Nom. Je veux te rendre la gloire. Pour toutes les fois où les hommes ont voulu nous attribuer des fausses gloires. Seigneur, je veux que toi, tu, la gloire te soit rendue. Mais vraiment, dans le sens littéral du terme, je te la rends. Elle ne m'appartient pas. Je la refuse parce que je ne suis rien devant toi. Je me laisse utiliser par toi. Voilà les mots que nous devons adresser à notre papa ce soir. Je nous laissons utiliser par toi nous nous laissons utiliser en tant que serviteur pour que toi seul, tu sois honoré. Papa, nous voulons vraiment que toute la gloire te revienne. Nous voulons vraiment que la gloire t'appartienne à toi seul. Afin que, Seigneur, nous ne nous orgueillons orgue, orgue, orgue, pas de vaine gloire, mais que nous te rendions tout ce qui t'appartient, Seigneur. Prends et mérite, parce que toi, tu mérites tout ce Seigneur Jésus, tout ce que les hommes ont pu donner comme attribut aux hommes. Non, Seigneur, nous voulons que tous ces attributs, Seigneur, te reviennent à toi seul. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te voulons te dire Merci. Merci ce soir. C'est la gratitude encore une fois qui habite nos cœurs. Nous voulons te dire merci. Je veux seulement te dire merci. Merci papa. Pour le souffle de vie, merci. Merci papa. Oh, oh. Je veux seulement te dire merci. Merci mon Dieu, merci papa, merci, merci, merci mon Dieu, je n'ai rien fait mais toi merci, merci papa, tu m'as donné, je ne méritais pas, merci papa, le souffle de vie, oh merci, merci mon Dieu, le don de la foi, oh, merci. Merci mon Père. Même te louer, je te dis merci. Merci mon Dieu. Je suis reconnaissante, merci. Merci Papa. Parce que tu m'aimes, je te dis merci. Merci mon Dieu. Gratitude envers toi, merci, merci mon Dieu, merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci car tu as donné Jésus. Dis encore avec moi. Merci au oh Seigneur, trois fois Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton fils. Maintenant, le femme je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci, oh, d'un cœur reconnaissant, merci, oh, Seigneur trois poissons, merci, car tu as donné, Jésus-Christ, ton fils, maintenant, la parole. Je suis riche, le faible, je suis fort, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci. Merci un cœur reconnaissant. Merci, Au Seigneur, trois fois saint. Merci, car tu as donné, oh Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, le faible dit oui je suis fort car Dieu a fait de grandes choses pour nous merci n'as-tu pas envie de dire merci ton corps n'est-il pas plein de gratitude pour ce qu'il a fait pour toi mais ce qu'il est pour toi grâce à son saint nom tu es sauvé tu ne connaîtras plus jamais la mort. Plus jamais, tu ne connaîtras la mort. Ça veut dire que là où la mort était déjà annoncée par avance, grâce à son Saint-Nom, tu es sauvé. Moi, vraiment, la gratitude qui est dans mon cœur, j'ai du mal à l'exprimer avec des mots. Mais effectivement, il n'y a que le chant. Et je ne suis pas seule ce soir. Nous allons dire merci au Seigneur, avec Lilia Marie et avec Yola. Parce qu'elles sont pleines de gratitude, comme moi. Merci. Allez. Merci. Ô Seigneur, trois fois saint. Merci, nos êtres connaissants. Merci, car tu as donné Jésus-Christ ton fils, ton fils, ton fils. Maintenant, le pauvre, le pauvre dit, je suis, suis C'est ça, et le faible. Le faible le dit, dit, je suis fort. Et pourquoi? Dites-moi. Car la de, de grandes choses. Merci moins pour nous. Merci. Merci. merci. Marie, pourquoi tu as dit merci au Seigneur? Parce qu'il m'a donné une... Bonne famille, il m'a mis en bonne santé, il a, il a mis en bonne santé ma famille et tout le monde. Donc je lui dis merci. Et toi Yola Moi parce qu'il m'a donné une merveilleuse maman et une merveilleuse famille et un, un, un, un, un merveilleux papa. Amen, amen, amen. De la même manière que les enfants ont la capacité de pouvoir remercier le Seigneur pour leur famille, pour leurs parents, à combien plus forte raison, nous adultes que nous sommes, pouvons lui rendre grâce pour le Papa merveilleux qu'il est, pour le Papa merveilleux qui accomplit toutes choses pour les enfants que nous sommes pour lui, et pour la famille excellente qu'il a mise sur notre chemin, qui est ce groupe d'atmosphère d'adoration. Soyez tous bénis autant que vous êtes au niveau, vous êtes à l'endroit où vous êtes, soyez salués depuis votre position. Que la grâce du Seigneur vous retrouve. T'adorer, oh Seigneur, ce n'est qu'un seul désir, t'adorer, t'adorer, Mon cœur seul désir t'adorer, seul désir t'adorer, t'adorer, t'adorer, oh papa, je n'ai qu'un seul désir. Oui, t'adorer, Papa, oui, je désire t'adorer, mon Dieu, mon Roi. Je veux t'adorer, élever ton Saint-Nom, te dire à quel point, Seigneur Oh, je reconnais ta puissance, ta suprématie, ta grandeur. Je veux t'adorer, pourquoi pas moi, Seigneur, toute la nature entière Le vent souffle dans les feuilles et dans les arbres, et les oiseaux chantent toute la journée, Seigneur. Pourquoi pas moi, oh Dieu de gloire, je veux élever ton Saint-Nom et te dire que je veux t'adorer, Seigneur, je veux élever ton Saint-Nom. T'adorer, oh mon Dieu, je soupire comme une biche soupire auprès d'un cours d'eau. Je soupire, Seigneur, je soupire pour te dire à quel point je t'aime, oh mon roi. T'adorer pour tout ce que tu es dans ma vie, pour ce que tu es dans la vie de mes frères et sœurs. Mon Dieu, mon roi, je t'adore, je t'adore, je t'adore. T'adorer, t'adorer mon Dieu je n'ai qu'un seul désir c'est t'adorer. dans le livre du Psaume au chapitre 119 et au verset 114 la parole de Dieu déclare dans la version Louis II que je vais lire maintenant tu es mon asile et mon bouclier J'espère en ta promesse. C'est un cours versé tellement plein de puissance. J'ai voulu le partager avec vous ce soir. Un asile, c'est l'endroit où on peut retrouver refuge. Vous savez ce qu'on appelle les personnes qui demandent asile. C'est-à-dire que des fois, on peut se trouver hors de sa patrie et on se retrouve à demander asile dans un pays étranger. des sécurité, confort dans un espace, dans un endroit, dans une plateforme étrangère, ailleurs que là où on, est, on pensait qu'on était chez soi. On dit à notre Dieu ce soir qu'il est notre asile et qu'il est notre bouclier. Non seulement il nous apporte confort, protection, sécurité, et on peut s'extraire de là où nous pensons être dans notre confort quotidien ou dans notre plateforme habituel pour aller dans lui, son asile. Mais encore est-il notre bouclier. Ça veut dire qu'il est capable d'être notre protection totale. Une protection contre les flèches qui peuvent arriver. Sa parole a dit que non, ce n'est pas que nous n'aurions pas de problème, ni de soucis, ni de flèches, ni d'attaques. Elles seront là. Mais lorsqu'on prend conscience qu'il est notre asile et qu'il est notre bouclier, ça veut dire qu'il nous protège de toute forme d'adversité. Ça veut dire qu'il nous protège de toute forme de difficulté. Non pas que nous n'allons pas les rencontrer, mais ça veut dire que nous allons pouvoir les surmonter. Tout ce que nous avons à faire, voilà, c'est écrit ici. J'espère en ta promesse. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Les promesses de Dieu sont celles sur lesquelles nous pouvons nous appuyer sans qu'elles ne faillissent jamais. Il ne ment pas. Ce n'est pas un homme. Il ne peut pas se repentir de sa parole. C'est la seule chose à laquelle il est plus fidèle que quoi qu'autre. Quoi, quoi sa parole. Il est fidèle en sa parole. Il est toujours oui et amen. Alors, à vous qui m'entendez, à vous qui avez ce doute dans votre cœur, vous qui vous sentez opprimé, fatigué, désespéré, découragé, humilié, en difficulté. Et je sais, j'en parlais avec beaucoup d'entre vous dans le courant de la journée dans la semaine passée. Sachez que vous avez un papa qui est non seulement votre asile, donc vous pouvez vous réfugier chez lui, mais en plus il est votre bouclier. Deux en un, il faut juste que vous fassiez. Bonsoir Elise. You are the living God. Is there no one like you? Tu es Il Il est le oui, il est l'amen. C'est ce que ce cantique veut dire dans écoue aimé, You are the living God. Ça veut dire que tu es le Dieu vivant. Il n'y en a pas d'autre comme toi, tu es le roi. écoue aimé écoue aimé écoue aimé aimé. You are the living God, oh. Is there no one like you? Oh, you are the living God, oh. Is no one like you? You are my father, you are my redeemer, my savior, my protector. You are the living God, oh. Is there no one like you, God? Ekuweme, Ekuweme, Ekuweme, Ekuweme. You are the living God, oh. Is there no one like you? You are the living God, oh. Is there no one like you, God? La la la la la la la la. La la la la la la la la. You are the living God. Oh, as no one like you. Ekuem ekuem ekuem ekuem. You are the living God. Oh. One like you. Tu es le Dieu vivant. Il n'y a pas d'autre que toi. Tu es mon protecteur, tu es mon sauveur. Tu es mon seigneur, tu es mon rédempteur. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Alors je sais que tu es le oui et l'amen, Que ta promesse est véritable. Et que ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Voilà ce que ce cantique veut dire en substance. Écoué me, écoué You are the living God, oh, and then no one like you. You are my Savior, my protector, my Redeemer, you are my Lord. You are the living God, oh, and then no one like you. You are the living God. Oh, is there no one like you, God? La, la, la, la, la, la, la, la, la You are my savior, my redeemer, my Lord. You are my living God. Oh, is there no one like you? The <laughs> Inde la babakinda, la babakondo, c'est l'évekindaya mala, sinda la machunde. La la bakinde la masine, Bakundo. la que toute la gloire te revienne à toi, ô Seigneur. Adieu. Sois la gloire. Adieu. Sois la gloire. Adieu. Sois la gloire pour tous les siècles. Amen. Amen. J'ai commencé ce moment de louange en disant qu'il fallait qu'on rende à Dieu la gloire. Pour toutes les gloires que les hommes ont voulu nous accorder, nous apporter, par des paroles, par des compliments, par des félicitations, par des, euh, des mots qui parfois encensent l'homme. Il faut que nous puissions rendre cette gloire-là à Dieu. Qui que nous soyons, où que nous fassions, quoi que nous occupions comme fonction, comme poste, quoi que nous ayons accompli, ou que pensons avoir accompli, que la gloire revienne à notre Seigneur et que lui seul soit honoré et glorifié. Parce que c'est un grand Dieu. Parce que c'est un Dieu sans lequel nous ne pourrions rien. Sans lequel nous ne saurions absolument rien. Voilà pourquoi il est capital que nous puissions rendre la gloire à notre Dieu. Parce qu'il est notre bouclier, notre protection. Nous devons continuer de croire en ses promesses. Et ses promesses sont oui et amen. Voilà pourquoi nous avons dit dans ce cantique-là qu'il qu est le Dieu vivant. Et que par lui, toute chose est oui et amen. Parce qu'il est fidèle en sa parole, nous continuons d'avoir confiance en lui. Et nous recommandons toutes les sphères de notre vie entre ses mains, entre ses mains seules. Parce qu'il est ce qu'il est capable de faire. Ah, toi-même, tu ne peux même pas t'imaginer. À quel point est-ce qu'il est capable de te bénir? Tu ne peux même pas t'imaginer. Voilà ce que ce cantique dit. I didn't know. Ah, ce cantique me touche particulièrement. You would favor me this way. I didn't know. « You would favor me this way, oh, I didn't know, you would favor me this way, oh, you would favor me this way, thank you, Jesus. » Ça veut dire en substance « Je ne savais pas tu me bénirais comme ça. Ça te dépasse. Je ne savais pas. Tu me bénirais comme ça. Je ne savais pas. Que tu me bénirais comme ça. Oh, que tu me bénirais comme ça. Merci, Jésus. « Oh, dis-lui que tu ne savais pas qu'il te bénirait comme ça. » C'est mieux de ne pas savoir parce que ton esprit ne peut pas contenir toute la grandeur, toute la puissance, toute la hauteur, toute la profondeur, toute la largeur de la faveur, de la grâce et de la bénédiction qu'il veut t'accorder. Avec humilité, dis-lui que « Tu ne savais pas qu'il te bénirait comme ça. Oh, » Tu ne savais pas qu'il te bénirait comme ça, oh, comme ça. Merci, Jésus. I didn't know you would favor me this way. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. I didn't know you would favor me this way. Oh, oh, oh. I didn't know. You would favor me this way, yo. You would favor me this way. Thank you, Jesus. Oh, I didn't know you would favor me this way, yo. I didn't know, I had no idea you would favor me this way. I didn't know. You would favor me this way, yo. Oh, I didn't know you would favor me this way. You would favor me this way. Thank you, Jesus. Je ne savais pas que tu me bénirais comme ça. -hmm. Je ne savais pas que tu me bénirais comme ça, oh, je ne savais pas que tu me bénirais comme ça, non, je ne savais pas que tu me bénirais comme ça, oh, merci Jésus toi qui es c'est toi là-bas dis-toi qu'il va te bénir comme ça prépare-toi car moi je veux te dire qu'il va te bénir plus que ça oh à quoi tu t'attends accroche-toi ses promesses car il va te bénir plus que ça he will bless you more than that oh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 Oh, you would favor me this way, yo, and you would favor me this way. Thank you, Jesus. Oh, I didn't know you would favor me this way. Qui j'étais Seigneur? Oh, tu tiré de loin pour me venir loin. Oh. This way, oh I didn't know you would favor me this way, yo. Oh Lord, oh I didn't know you would favor me this way, yo. You would favor me this way. Woo! Thank you, Jesus. i ah, you are connected. You oh. are plus grand que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 than what people say you are bigger than what people say Jehovah, bigger than what people say you are excellent you are marvelous bigger than what people say you are excellent marvelous Bigger than what people say Qu'est-ce que les gens disent que tu es? Ah! Tu es plus grand que ce que l'on dit Parce que notre cerveau ne peut pas contenir toute ta grandeur, Seigneur Plus grand que ce que l'on dit Tu es plus grand que ce que l'on dit Jéhovah, plus grand que ce que l'on dit. Oh, dit, tu es excellent, merveilleux, plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux, plus grand que ce que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah.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 plus grand que ce que l'on dit. Ça dépasse notre imagination, ça dépasse notre entendement, ça dépasse notre compréhension, ça dépasse notre intelligence, ça dépasse notre capacité, ça dépasse nos perspectives, ça dépasse notre imagination, ça dépasse nos prévisions, ça dépasse même nos plans, ça dépasse même nos projections. Il est loin là-bas, là où on n'est pas encore arrivé. Donc faisons-lui confiance. Il n'y a pas d'autre option que de lui faire une absolue confiance. Qui nous habite. Et de l'heure que nous savons qui nous habite, nous n'avons pas peur, nous ne craignons rien. Nous faisons des pas affirmés et, et, et affermis. Et parce que nous allons dans des directions où nous ne titubons pas. Nous savons quand nous marchons la tête haute et le pas affirmé. Parce que nous savons que là où nous allons, là, c'est là-bas qui nous a envoyés. Ah, que la grâce de l'assurance en Christ, soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons continuer d'adorer notre Dieu. Nous n'aurions pas pu faire par nous-mêmes que l'amour de Christ soit notre partage qui nous habite, qui nous transforme, qui, nous habille, qui, qui rentre dans nos ports, qui rentre dans chacune des sphères de nos vies et qui fasse de nous des personnes renouvelées dans notre intelligence, renouvelées dans nos corps, renouvelées dans notre esprit, renouvelées dans notre âme, afin que nous soyons en toute sagesse des personnes qui véritablement soyons à la gloire de notre Dieu parce que nous devons lui rendre cette gloire. Alors nous qui devons être à sa gloire, devons pouvoir manifester cette gloire-là. Que la gloire de notre Dieu Tout-Puissant soit notre partage. Il me tient à cœur de lui dire Je ne peux imaginer Combien ça coûterait À la croix, il a pris ma place un Dieu s'est donné. Ah, il mérite la gloire, hein? Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Jésus, il a pris ma place, il a pris ma place, à la croix, Jésus a pris ma place, pourquoi moi je sois sauvé, il a pris ma place, il a pris ta place, toi qui écoutes là-bas, écoute-moi, il a pris ta place, il a pris ta place Tellement il t'aime Jésus a pris ta place Est-ce qu'il n'est pas fidèle? Il est fidèle Fidèle Il est À la croix, il a pris ma place, Jésus s'est donné, oh c'est un dieu, je peux imaginer, combien ça coûterait, à la croix, il a pris ma place, un dieu s'est donné, il est fidèle Fidèle. Il est fidèle, fidèle. est fidèle Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Bon, Jésus est fidèle. » Fidèle comme aucun homme ne pourra l'être. Fidèle comme aucune femme ne pourra jamais l'être. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. La parole que nous avons partagée aujourd'hui en psaume 119, verset 114, qui dit « Tu es mon asile et tu es mon bouclier. J'espère en ta promesse. » Cette promesse-là qu'il t'a faite, tu peux vraiment espérer en elle parce qu'elle va vraiment s'accomplir. Il faut vraiment que tu continues de croire que oui, toi et ta maison, vous serez sauvés. Il a tellement tant de promesses pour toi. On pourrait les aligner ici ce soir sans même terminer la soirée. Mais je veux que tu saches que toutes les promesses que tu lis dans la parole de Dieu, elles sont oui et amen. Oui, c'est un Dieu fidèle. Oui, c'est un Dieu qui accomplit toutes choses. Tout ce qu'il te demande à toi, c'est de t'approcher de lui et d'avoir cette intimité parfaite avec lui. De tisser une relation parfaite indéniable, indéficelable si le mot n'existe pas, alors je viens de, de le faire exister entre toi et lui une relation qui va faire que rien ne peut vous défaire, une relation qui va faire que aucun homme aucune communauté, aucun euh, chef religieux aucune euh, plateforme aucune amie, aucun mari aucun enfant, aucun parent, rien ne peut se mettre entre vous cette relation qui fait que euh, le fait de lui ressembler supplante et surplombe tous les rites religieux même que tu peux aligner pour te donner bonne conscience. Cette relation que tu as avec ton Seigneur, la seule, est capable de t'assurer protection, santé, fortification, sanctification. Lui-même est capable de te sanctifier de là-même de ce que toi, tu n'es capable de faire pour toi-même. Lui-même est capable de te donner une foi que toi, tu ne pensais pas pouvoir manifester de par toi-même. Lui-même est capable de donner une santé même que tu n'espérais pas. Donc c'est-à-dire que la fidélité de Dieu est telle que il fait pour toi au-delà même de ce que toi tu penses être bon pour toi, ou ce que tu penses avoir accompli par tes propres forces. Parce qu'il a dit que lui se glorifie dans ta... Et, et, comment il se, fortifie, il se fortifie là où toi tu deviens faible. Donc vraiment, le Dieu en lequel nous avons cru là, oh, il est tellement fidèle. Et j'ai vraiment beaucoup de bonheur. C'est vraiment avec beaucoup de joie. Et avec un cœur rempli de témoignages que je manifeste la gratitude que j'ai en ce soir pour le Dieu d'Israël. Pour le Dieu de Gisèle, pour le Dieu de Sylvie, pour le Dieu de Béatrice, pour le Dieu d'Élise, pour le Dieu de Georgette, le Dieu de Corinne, le Dieu de toutes ces personnes ici réunies, vous êtes tellement nombreux. Le Dieu de Mariam, votre Dieu là, Béatrice, Maman Béa, le Dieu, toi ton Dieu, ah, tu fais ta part, il Ton Dieu, il est fidèle, il est oui et amen. C'est un Dieu qui dit la vérité. C'est un Dieu qui fait ce qu'il dit, je l'ai, comment dire, expérimenté. J'ai vu, j'ai vu, j'ai palpé, j'ai touché, j'ai senti, j'ai goûté. Et puis j'ai dit, oui, c'est vrai, c'est la vérité. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas être un adorateur, on ne peut pas être une adoratrice et puis ne pas avoir expérimenté Dieu. Quand tu as expérimenté Dieu dans, dans cette profondeur-là, tu ne peux que le faire manifester parce que c'est tout ce que tu peux faire par ta voix. Par, ce, par le soupir de ton cœur. Tu voudrais faire tellement plus. Alors ta vie même devient une adoration. Ta vie même devient, devient un témoignage. Tu ne peux pas fermer ta bouche. Et tu ne peux que dire « Changer mon histoire » Et tu te laisses jamais en fait. Jésus a changé mon histoire. Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Oh. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Et Jésus va changer ton histoire. Changer une histoire. Quand tu prends un livre, même la Bible, il y a plusieurs chapitres, il y a plusieurs livres d'abord pour commencer. Plusieurs livres. Et puis il y a plusieurs chapitres. Dans les chapitres, il y a plusieurs versets. Dans les versets, là même, il y a les mots que tu as envie de décortiquer. C'est comme ça que toi, ton histoire, c'est comme un livre ouvert. Un livre dans lequel il y a plusieurs chapitres. Il y a le chapitre finance, il y a le chapitre mariage, il y a le chapitre enfant, il y a le chapitre santé, il y a le chapitre promotion, il y a le chapitre vie spirituelle, le chapitre vie sociale. Il y a plusieurs chapitres. Et puis pour chacune de ces histoires racontées de ta vie, il est capable de la changer, d'orienter la trajectoire de chacun des chapitres là pour que ça corresponde à l'histoire qui a déjà été écrite il y a combien la, de la fondation du monde? Ton histoire avait déjà été écrite là-bas. Alors, à chaque fois que tu t'approches de lui, viens avec ton histoire, viens lui raconter ton histoire. C'est ton papa. Il l'aime, tu vois, oh, tu vois les papas du monde. Ils viennent, moi je vois mon, mon, mon mari, le papa, euh, le soir, il vient des fois avec un livre raconter, une histoire à ses enfants mais nous notre papa là, dans le ciel il veut qu'on vienne vers lui pour lui raconter nous notre histoire il écoute avec beaucoup d'attention l'histoire qu'on veut lui raconter il dit ah bon, ton histoire c'est comme ça et puis il raconte encore, ah bon donc le détail de ta vie là c'est comme ça, ah d'accord et le chapitre là, comment ça se passe et tu racontes ton histoire et tu racontes ton histoire, et puis au final il dit ok, écoute moi, je vais te dire quelque chose l'histoire que moi j'avais prévue pour toi là, c'est pas comme ça je suis capable de te la changer est-ce que tu veux Il suffit que tu dises, « Oui Seigneur, je le veux. Oui Seigneur, change l'histoire de ma vie. Oui Seigneur, change l'histoire de cette oppression que je vis. Oui Seigneur, change l'histoire de ma vie spirituelle qui n'est pas alignée. Oui Seigneur, change euh, euh, l'histoire de euh, ma vie matrimoniale qui n'est pas celle que tu attends. Change l'histoire de ma vie financière qui n'est pas à ta gloire. Change l'histoire de ma vie euh, euh, sentimentale qui n'est pas alignée à ce que toi tu as prévu pour moi. Change l'histoire de ma santé parce que tu as dit dans ta parole que je dois prospérer à tous égards, comme prospère l'état de mon âme et que je sois en bonne santé. Mais si mon histoire n'est pas celle que, euh, que je te raconte, n'est pas celle que tu as prévue, tu es capable de changer mon histoire. Alors tu dois dire dans ta louange et dans ton adoration de ce soir et dans le courant de ta semaine, change mon histoire. Fais en sorte que mon histoire soit alignée, alignée avec ce que as, tu as prévu. Alors une fois que le, le, le monde dit que quand les étoiles s'alignent, alors, toutes les circonstances sont réunies pour faire réussir un projet, par exemple. Mais spirituellement, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Que toi, les étoiles de ton histoire, les chapitres de ta vie, de ton histoire, soient alignés avec l'histoire qui a été racontée il y a, depuis la fondation du monde pour toi et à ta faveur, en ta faveur. Alors, que ce soupir de ton cœur ne, ne quitte pas ta bouche. Demande-lui de changer ton histoire. Change mon histoire, oh Jésus, change mon histoire, change mon histoire, oh. oh Jésus, change mon histoire, toi, tu essuies toutes nos larmes, oh Jésus, change mon histoire. Oui, et toutes nos larmes. Oh. oh Jésus, change mon histoire. Change. Tu es mon papa, oh. Mais qui d'autre dirait, papa, oh? Tu es mon papa, oh. Papa, regarde mon histoire. Tu peux essuyer mes larmes et tu peux changer mon histoire. Oui, toi, essuie donc mes larmes. Change mon histoire. Tu vas changer. Tu vas changer. Oh, papa, change. Oh. Tu vas changer. Change mon histoire. Oh papa, change mon histoire. Change mon histoire. Oh papa, change mon histoire. Tu vas essuyer mes larmes. Oh papa, change mon histoire. Réécrit papa les chapitres, oh, change mon histoire, sans changer, tu vas changer mon papa oh, changer, Yeshua, Yeshua. Yeshua. Amalsi. Yeshua. Yes, Amasi Iya So I. Yeah. créatoire à toi, Yeshua, Yeshua. Yeshua. Qu'il y a puissance dans ton nom et que ton putain nom brise les chaînes. J'appelle à toi, ô Jésus. J'en appelle à toi, ô oh Jésus. Oh Jésus. Yeshua Yeshua Amazia Yeshua. Soyez bénis. Amen.